63, monsieur le rapporteur. Il s'agit de la suppression de l'extension de la DEP aux sociétés, à l'impôt sur les sociétés. Merci beaucoup, Monsieur le ministre l'avis la, du gouvernement. Il est favorable, je mets directement en voix qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Je mets sous voix l'article 18. Sur cet article 18, qui est pour Qui est contre L'article 18 est adopté. Nous passons à l'examen de l'article 18 bis A avec un amendement. De suppression, monsieur le rapporteur. Merci, Président. Il s'agit là encore de la suppression d'un article qui étend aux sociétés agricoles le régime particulier d'imposition des plus-values réalisées par une personne physique. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Favorable. Vous êtes favorable à cet amendement de suppression que je mets directement en voix, qui est pour, qui est contre. L'amendement de suppression est adopté. L'article 18 bis A disparaît. Nous passons. À l'article 18 bis B avec un amendement de suppression, Monsieur le Rapporteur. Il s'agit, Monsieur le Président, de supprimer cet article qui modifie la définition fiscale des bénéfices agricoles. Merci beaucoup. L'avis du Gouvernement favorable. est favorable à cet amendement de suppression. Je mets directement en voix qui est pour, qui est contre. Il est adopté le 18. Bis B disparaît, le 18 bis C. Monsieur le rapporteur, un oui. amendement de suppression Oui, Président, il s'agit de supprimer le, cet article qui modifie les modalités de détermination, de détermination des revenus accessoires. Le gouvernement y est favorable, favorable à cette suppression. Je mets directement voici cet amendement qui est pour, qui est contre. Monsieur Blanchet, vous avez le bras levé depuis deux, deux heures et demie. Un peu. Le 866 donc est adopté et l'article 18 bis C disparaît. Avant de passer l'examen de l'article 18 bis D, je vous indique que je suis saisi par le groupe de la France Insoumise sur cet article d'une demande de scrutin public annoncée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Fabrice Brun, vous êtes inscrit sur l'article. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la France prône l'instauration d'une taxe européenne sur les le profit des GAFAM, ces géants du numérique, souvent américains ou chinois. Et on doit vous reconnaître une certaine constance, Monsieur le Ministre, sur le sujet, même si les questions fiscales au niveau européen requièrent l'avis l'unanimité. Euh, vous avez d'ailleurs fait, semble-t-il, aujourd'hui une annonce visant à taxer les revenus publicitaires en ligne, et je ne peux que vous encourager dans cette voie de l'autonomisation, parce que la France n'a pas à être à la botte ou à la remorque de l'Europe, la France doit instaurer sa propre taxe, comme l'a fait l'Italie, comme l'a fait l'Espagne, comme l'a fait le Royaume-Uni. Euh, prenons cette initiative ici et maintenant, comme vous y invitez notre collègue Barraud euh, tout à l'heure. C'est d'abord un enjeu économique, bien évidemment, mais c'est aussi un enjeu politique au moment où l'économie de proximité souffre, où le commerce et l'artisanat souffrent en cette fin d'année pendant qu'Amazon rafle la mise. Monsieur le ministre, le président de l'ARCEP a eu cette belle formule. Il a dit qu'il fallait prendre la bastille du numérique. Et je pense que c'est avant tout une question de justice fiscale. Comment peut-on accepter qu'Airbnb paye seulement 96 000 euros d'impôts sur l'exercice 2016 pour un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros alors que son activité économique rentre en concurrence directe avec les acteurs du tourisme et ceux de l'hôtellerie-restauration française. Cette distorsion de concurrence est déloyale, elle est inacceptable et euh, mes chers collègues, il faut prendre la bastille du numérique en adoptant les amendements et l'amendement que je vous proposerai tout à l'heure car les géants du numérique sont bien les grands bénéficiaires de la mondialisation, eux qui savent optimiser euh, leurs bénéfices et leur situation fiscale au niveau international. Et c'est bien à cela que nous devons mettre un terme pour plus de justice fiscale. Merci, M. Brun. La parole est à M. Fasquel. Écoutez, dans, dans le prolongement de ce que vient de dire euh, notre collègue Fabrice Brun, c'est un sujet majeur. On en parle beaucoup. Le président de la a d'ailleurs fait des annonces en disant qu'il allait fiscaliser les GAFAM. Ben voilà, c'est l'occasion de le faire euh, ce soir ou de reculer une nouvelle fois. Alors M. Le Maire s'agite beaucoup sur le sujet. Euh, il a négocié avec les Allemands, mais enfin, la montagne a couché d'une souris puisque, en réalité, la fiscalisation de la publicité en ligne, c'est loin de toucher l'ensemble des GAFAM, c'est loin de rétablir ces conditions de concurrence déloyale qui viennent d'être justement dénoncées par mon collègue. Et moi, j'ai calculé ce que ça a rapporté, c'est 500 millions d'euros. Alors, à la télévision, le président de la République laisse croire qu'avec 500 millions d'euros, il va financer 10 milliards de, de dépenses supplémentaires. Ça n'est absolument pas sérieux. Donc, nous avons besoin de recettes supplémentaires pour financer un certain de mesures de pouvoir d'achat que le président de la République a enfin annoncé après avoir, pendant 18 mois, matraqué le pouvoir d'achat des Français. Et nous avons aussi besoin de rétablir des conditions d'une concurrence loyale pour nos commerçants, pour nos hôteliers. Et c'est aussi une mesure de justice fiscale à un moment où les Français ont plus que jamais soif de, de justice euh, fiscale. Alors oui, il nous faut un texte. N'attendons pas un texte européen. Vous avez fait tout ce que vous pouviez, monsieur le ministre, pour obtenir une directive. Sur ces questions fiscales, il faut l'unanimité. Vous n'y arriverez pas. Donc euh, il faut que la France prenne les devants, prenne l'initiative. D'autres pays l'ont fait, en particulier le, le, le Royaume-Uni. Alors il y a deux solutions. Il y a deux voies. Soit taxer le chiffre d'affaires. Ou alors, euh, changer euh, la notion d'établissement stable et créer la notion d'établissement stable numérique. C'est justement ce qu'avait fait le Sénat. Alors, si le texte du Sénat ne vous convient pas, eh modifiez-le, amendez-le. Mais ne supprimez pas cette avancée euh, proposée par nos collègues sénateurs qui va euh, dans le bon sens. Et je vois les arguments avancés par notre rapporteur dans l'exposé sommaire. Aucun... Est convaincant. Il nous dit qu'il faut attendre euh, qu'une euh, directive européenne soit définitivement adoptée parce qu'en fait le Sénat s'inspire trop de la proposition de directive européenne. Mon Dieu, ce ne serait pas la première fois, j'en termine par là, mais on a par exemple euh, en 68 adopté une loi sur les sociétés euh, qui a précédé une directive qui avait été adoptée en 68, vous voyez, Merci deux beaucoup, ans après. Donc euh, ce ne serait pas la première fois que la France prendrait les devants, y compris sur une directive qui est en Merci préparation. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Fabien Roussel. Monsieur le Président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour une fois que les communistes proposent de traduire dans le droit français une directive de l'Union européenne, euh, il voilà, faut sauter sur l'occasion. Nous sommes là ici pour soutenir cet article, cette proposition qui vient de notre collègue marie Noël Lindemann du Sénat et des sénateurs communistes. Cette proposition, elle vise à taxer les géants du numérique et en définissant ces géants du numérique en établissements stables virtuels. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs manières de taxer ces géants du numérique. Et en, et en, en définissant ces établissements stables virtuels, nous pouvons effectivement les taxer de manière plus claire et plus fortement que votre proposition sur la publicité. Les établissements stables virtuels, ce sont ces établissements stables qui sont identifiés par des revenus tirés du numérique supérieurs à 7 millions d'euros, par un nombre d'utilisateurs supérieur à 100 000 et par des contrats commerciaux supérieurs à 3 000. C'est clair et c'est une proposition qui a été écrite, par l'Union Européenne et cet amendement propose de le traduire tout simplement dans notre droit français. Vous dites non, vous dites non parce qu'il y aurait des conventions fiscales. Mais les conventions fiscales, on peut les revoir et il y a besoin d'aller vite dans ce domaine. Quand est-ce que nous allons taxer les géants du numérique Ça me fait penser aux promesses de Nicolas Sarkozy en 2008 quand il avait dit l'évasion fiscale c'est fini, dix ans après on n'y est toujours pas. Les promesses, on en a assez, il faut passer aux actes. Monsieur le ministre, vous avez dit tout à l'heure que la taxation des GAFA, vous avez dit il y a quelques semaines que la taxation des GAFA, c'était pour le 1er janvier 2019. Et tout à l'heure, vous avez dit, ce sera présenté au G7. Mais alors en fait, ce sera pour quand Quand est-ce que nous allons avancer sur ce sujet 2019, 2020, 2021 nous ne voulons plus des promesses, nous Merci voulons des actes. Merci beaucoup, M. Roussel. La parole est à Monsieur Eric Coquerel. Oui, en réalité, si j'ai bien compris, le gouvernement entreprend à travers la publicité de taxer les GAFA. Euh, J'en conclus donc que tout le monde est d'accord euh, sur cette nécessité absolue. Donc la question qui est posée maintenant, c'est pourquoi attendre Il y a un amendement qui a été posé par le, au Sénat par, effectivement, notre collègue marie Noël Lindemann, il n'y a pas eu une voix contre, pas une voix contre cet amendement. Alors vous pouvez peut-être penser, euh, si euh, vous décidez de l'annuler, que c'est le SEDA tout entier, de manière transpartisane a tort, ou alors peut-être pourrions-nous considérer que, bah, pour une fois, ils ouvrent la voie, en l'occurrence, sur euh, cette contribution des GAFA. Je vous rappelle que Google et Facebook, et Facebook 2013-2015, c'est 741 millions d'euros de recettes fiscales qui ont été subtilisés à l'État. Il est temps d'agir. Et effectivement, par rapport à la question de l'Europe, je pense que la France, à certains moments, doit s'enorgueillir d'ouvrir la voie, surtout quand d'autres pays l'ont déjà ouverte, et que finalement, elle ne ferait qu'appuyer qu par euh, sa dimension politique, par sa dimension économique, quelque chose à laquelle il va falloir de toute façon avancer, sans tarder. Donc pour cette raison, nous avons demandé à votre public, parce que je pense que ce vote va être très observé, très observé, notamment par toutes les associations qui, euh, justement, ont fait de la lutte contre l'optimisation fiscale des, des, des GAFA, euh, un cheval de bataille légitime, vu le poids euh, qu'ont pris Facebook, les, les réseaux sociaux, y compris vis-à-vis -vis des libertés publiques, et le poids qu'ils prennent dans le vol euh, fiscal qu'ils organisent malheureusement trop souvent. Merci monsieur Coquerel, nous allons pouvoir euh, aborder l'amendement de suppression 867 du rapporteur Géraud. Sur le vote de cet amendement 867 de suppression, je vous indique, mes chers collègues, que je suis saisi par le groupe des Républicains d'une demande de scrutin public annoncée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Président. Bon, Pourquoi est-ce que je vais vous proposer de supprimer cet article introduit par le Sénat Tout simplement parce que cet article, ces dispositions sont totalement inopérantes et elles sont neutralisées par les conventions fiscales et inapplicables. D'ailleurs, cet amendement n'a pas été voté à l'unanimité au Sénat, puisqu'il avait un avis défavorable du rapporteur général des finances du Sénat et de la commission des finances donc du Sénat. Voilà, alors ça, ça c'est la réalité. Alors, Il y a même eu une phrase extraordinaire qui a été « Ce n'est pas la première fois que le Sénat adoptera quelque chose d'inopérant » en plein milieu des débats au Sénat. Bon, je pense que ça pose quand même un problème. En plus, il reprend mot à mot une directive qui peut encore évoluer, puisque c'est une proposition de directive et pas une directive. Donc tout cela rend absolument caduque ce qui est inscrit ici. Ensuite, la mission d'information de notre, de notre Commission sur l'évasion fiscale internationale ne proposait pas du tout une telle consécration en cas seulement d'enlisement des négociations européennes et selon des modalités complètement différentes et qui, elles, étaient opérationnelles. Bon, je crois que franchement, euh, vouloir adopter en, en faisant un coup politique quelque chose qui n'est pas efficace, sur le, qui est inopérant sur le plan fonctionnel, ça pose quand même un léger problème de maturité politique. Merci beaucoup, M. le rapporteur. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement Oui, mais ma vie, euh, que le rapporteur général, je voudrais simplement apporter quelques précisions sur euh, la position du gouvernement et la position que, comme Daniel Fasquel l'a rappelé, je défends depuis maintenant euh, près de 18 mois sur la taxation des gens du numérique. D'abord, pourquoi est-ce que... Euh, je défends cette nécessité de taxer les gens du numérique. Pour une raison qui est très simple. L'impôt doit taxer la valeur là où elle se trouve. Et si nous continuons à taxer systématiquement la valeur là où elle ne se trouve pas, et à laisser ceux qui créent de la valeur ne pas supporter le même niveau d'imposition, nous n'arrivons plus à financer nos biens publics, nous n'arrivons plus à financer nos services publics, et nous allons en plus affaiblir notre économie. Donc c'est à mes yeux une nécessité absolue, c'est à la fois une question de justice, parce que personne ne peut accepter que nos PME payent 14 points d'impôts de plus que Google, Amazon ou Facebook. Et c'est une question d'efficacité économique, parce que plus cela va aller, plus à une vitesse accélérée, les données vont créer de la valeur, et donc la taxation sera nécessaire. J'ai toujours considéré, et je continue à considérer, c'est une bonne solution, c'est une solution européenne, puisque je l'ai dit ici un nombre de fois incalculable. Je crois à la convergence fiscale européenne et je pense qu'elle nous renforcera. Donc depuis 18 mois, j'ai déployé tous les efforts possibles pour essayer de convaincre nos partenaires européens. Nous avons convaincu au départ l'Allemagne, puis la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, puis 17 États, puis 19. Et nous sommes désormais... 23 États à soutenir l'idée d'une taxation des gens du numérique. Alors on peut toujours critiquer, c'est l'objet du débat démocratique. Je rappelle simplement qu'en matière fiscale, l'Europe est incapable de prendre des décisions depuis des années parce qu'elles se prennent à l'unanimité. Et donc cette directive européenne que nous avons réussi à obtenir, et nous avons réussi en 18 mois à accomplir des progrès considérables, il y a un texte, il y a un texte crédible, il y a une proposition de directive de la Commission européenne qui porte sur le chiffre d'affaires. Vous devriez vous réjouir que la France soit parvenue à obtenir un projet de directive européenne en bonne et due forme. Ce projet de directive, désormais, nous avons mis une date limite. Il doit être adopté en mars prochain au plus tard. Que chaque État européen prenne ses responsabilités et que chaque gouvernement mesure bien quelle difficulté il aura à les expliquer au peuple européen qu'il impose des niveaux de taxes et d'impôts à ses entreprises supérieurs à Google, Amazon, à Facebook ou aux autres géants du numérique Je pense que c'est cela qui nourrit aussi le sentiment d'injustice des peuples européens. Mais quoi qu'il en soit, qu'il y ait une directive adoptée, je ferai tous les efforts dans les mois qui viennent avec un monologue allemand pour convaincre les quatre derniers États qui hésitent ou qu'il n'y ait pas de directive adoptée, la France adoptera son propre dispositif de taxation des géants du numérique sur la base de la directive européenne, mais en l'élargissant. La directive européenne ne porte aujourd'hui que sur les revenus publicitaires. Nous élargirons, quoi qu'il arrive, à la question des données personnelles lorsqu'elles sont commercialisées et également à la question des marketplaces. Donc nous aurons une base plus large. Cette décision française, elle portera sur le chiffre d'affaires des gens du numérique, à compter du 1er janvier 2019. C'est donc tout le chiffre d'affaires de toute l'année 2019 qui sera soumis à cette imposition des géants du numérique. Il y a, par ailleurs, un autre sujet qui a été traité à de nombreuses reprises par beaucoup d'entre vous pendant nos débats. C'est la question de la taxation minimale. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des multinationales qui euh, s'implantent ou qui implantent leur siège social dans un pays, pas forcément les îles Caïmans ou un paradis fiscal, qui implantent leur siège social dans un pays où le niveau d'imposition est inférieur à celui qui est pratiqué en France. Et bien ce que nous voulons obtenir, c'est complexe, c'est difficile, mais ça fait partie des priorités du G7 finance de la France en 2019, c'est que la France puisse récupérer le manque à gagner fiscal de ces multinationales qui s'implantent dans des endroits où le niveau d'imposition est plus faible. C'est un défi considérable, mais c'est la meilleure façon de lutter contre l'évasion fiscale et de rétablir de la justice fiscale pour éviter que les plus grandes multinationales qui peuvent s'implanter dans des endroits où l'impôt est plus faible paient moins d'impôts que votre libraire ou votre boucher du coin qui lui, bien entendu, n'a aucune possibilité d'implanter son siège social à un endroit où le niveau de fiscalité est plus faible. Donc vous voyez ces défis internationaux de fiscalité des gens du numérique, d'imposition minimale, nous les prenons à bras le corps avec une volonté de résultat dès 2019, parce que c'est cette justice fiscale que réclament à juste titre nos compatriotes. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur Fasquel, vous souhaitez intervenir Puis nous passerons. Oui, monsieur le ministre, je vous ai bien entendu, mais il faut à tout prix que la France, dans ce dossier, euh, soit, soit leader. Alors, moi, j'ai quatre, quatre points. Le premier, le rapporteur nous dit euh, c'est si on votait ce dispositif, il serait neutralisé par les conventions fiscales. Ça veut dire que désormais, on ne peut plus rien changer en matière fiscale en France, dès lors que ça concerne une convention fiscale. Vous voyez, votre argument il est quand même un peu court. Bien évidemment, le droit, la, la France a tout à fait la possibilité de modifier euh, ses règles en matière fiscale et ensuite, elle euh, en tient compte dans les conventions fiscales qui les lient avec les autres États membres. Vous dites qu'il y a une proposition directive qui est en, en cours. Mais cette proposition de, de directive, on peut parfaitement en devancer l'application. Je vais vous donner l'exemple de la directive de 68 qui avait été devancée par une loi de 66 en droit des, des sociétés. Ensuite, euh, vous nous dites qu'il y aura une taxation sur le chiffre d'affaires. Mais ce que propose le Sénat me semble bien plus adapté que le chiffre d'affaires, parce qu'une entreprise peut faire du chiffre d'affaires, pas forcément de bénéfices. Alors que si on retient cette notion d'établissement stable numérique, on a une mesure qui est quand même beaucoup plus juste et plus efficace du point de vue fiscal. Donc moi, je soutiens bien plus cette proposition du Sénat qu'une taxation sur le, le chiffre d'affaires. Et puis ensuite, vous nous dites qu'on va arriver à un accord au, point, au plan européen, monsieur le ministre, mais ce sera sur un plus petit dénominateur commun. Euh, ce sera notamment sur la publicité en ligne. Et je vous l'ai dit, moi, j'ai calculé, ça fera 500 millions d'euros par an euh, en France, qui est ridicule par rapport euh, aux recettes qu'on pourrait espérer d'une taxation des, des GAFA. Donc, pour toutes ces raisons, moi, je, je soutiens la position euh, du Sénat et, euh, bien évidemment, je voterai contre ces amendements de suppression. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mes chers collègues, juste, il y a un amendement à discuter. Comme vous le savez, la règle, c'est deux de prises de parole par amendement. Ce n'est pas à cette heure-là heure qu'on va tendre le débat. Je pensais que nous pouvions aller jusqu'à l'article 19 ce soir. Nous n'irons manifestement pas jusqu'à l'article 19, puisque j'ai comme prise de parole sur cet amendement, et nous finirons par là, le président Wörth, Eric Coquerel, Fabien Roussel et Valérie Rabault, et nous voterons... Ensuite, voilà, on peut considérer que chacun va parler encore pendant très longtemps sur un amendement. Si on fait des exceptions à la règle, nous les ferons. Et je rappellerai le, la parole de sagesse, qui a été celle du président Wörth il y a quelques euh, dizaines de minutes, qui nous amènera à décider de siéger bien au-delà de ce qui était initialement prévu. Monsieur le président Wirt, oui. vous avez la parole Juste une minute pour rappel, Monsieur le Président, que ce débat, nous l'avons eu déjà à plusieurs reprises dans cet hémicycle. Nous avons, les Républicains, ont proposé une définition de l'établissement stable virtuel, bien avant le SEDA d'ailleurs, et nous avons également proposé une taxation des GAFA, on a parlé ici l'année dernière, de façon presque préventive à l'action éventuellement menée par l'Europe dans laquelle... Nous considérons que la France peut peut-être euh, valoir euh, valeur euh, d'exemple. Nous l'avons fait dès l'année dernière. Ça avait été rejeté par le gouvernement. Je pense qu'on aurait gagné un an. Et je pense qu'il est toujours possible, évidemment, de le faire. Mais c'est une position constante des Républicains. Merci beaucoup, monsieur le président Wehrt. Coquerel, vous avez la parole. Oui, moi, je suis pour ne pas lâcher la proie pour l'ombre et donner justement la force d'un vote de l'Assemblée nationale euh, à ce qui va se passer pour la suite. Vous nous dites, euh, monsieur euh, le maire, que vous avez réussi à persuader les Allemands. Vous savez très bien que vous avez convaincu les Allemands, mais sur un minimum, qui est le fait seulement de taxer la publicité. Et vous nous dites, quand les décisions seront prises au niveau européen, ce qui vous n'admettrez pas jouer, parce que, les États qu'il va falloir convaincre, c'est les paradis fiscaux qui visent justement du fait de ne pas pénaliser les GAFA. Mais vous nous dites que quand vous les convaincrez, eh bien à ce moment-là, il y aura une taxe française sur le reste. Mais si vous nous dites ça, pourquoi attendre Pourquoi attendre que cette taxe française se fasse dans ces cas-là Puisque vous savez qu'au mieux, vous n'aurez qu'une taxe sur la publicité au niveau européen. Et encore pour le mieux, parce que ça, ce n'est pas le. Genre. Donc nous, on vous propose dès maintenant, et par rapport à ce qui est proposé par le Sénat, qui est mieux puisque c'est sur les bénéfices et non pas le chiffre d'affaires, eh de devancer ce que de toute façon vous nous dites que vous ferez à un moment donné, dans quelques mois. Tout ça, franchement, n'a pas de logique par rapport à ce que vous défendez, sauf en réalité à retarder toujours, toujours, toujours, en fonction de ce qui se décidera au niveau européen, le fait de taxer les GAFA comme se taxent les autres entreprises françaises. Chers confrères, chers collègues, si on se prend, le, prend la peine d'argumenter ce soir sur ce débat, c'est qu'on pense qu'on peut obtenir une majorité, parce qu'il est logique de faire dès maintenant quelque chose dont le gouvernement nous assure qu'il le fera plus tard, une fois qu'il aura constaté au niveau européen qu'on ne pourra de toute façon pas aller plus loin que la taxation sur la publicité. Merci monsieur Coquerel, monsieur Roussel, vous avez la parole. Merci monsieur le Président. 30 secondes, monsieur le ministre, je n'ai pas bien compris votre réponse, est-ce que vous pourriez préciser Vous dites que vous mettrez en œuvre cette taxe sur les GAFA à partir du 1er janvier. Et nous sommes là le 18 décembre, et donc quand est-ce que nous allons avoir cette discussion, dans la mesure où effectivement cet amendement prévoit une taxation des GAFA plus forte que la vôtre, qui est plus soft. Et donc quand est-ce que nous aurons cette discussion sur la taxation des GAFA, si vous comptez le mettre en œuvre au 1er janvier Merci si Monsieur Fabien Roussel. Madame Valérie Rabault, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Effectivement, cet amendement sur les GAFA, vous nous l'annoncez, mais il ne figure pas dans ce texte de loi et vous n'avez pas non plus déposé d'amendement, Monsieur le Ministre. Donc il est difficile d'imaginer qu'une taxation puisse être mise en place pour le 1er janvier 2019. Je me permets aussi de rappeler, puisque vous avez cité différents exemples, que la France a été pionnière quand a été créée la fameuse taxe YouTube pour laquelle vous avez promulgué le décret. Mais encore une fois, si on fait un peu d'archéologie parlementaire, cette taxe YouTube elle a été votée 12 voix à 11. Et je crois que vous étiez contre, en tout cas votre groupe parlementaire était contre à ce moment-là. Donc à chaque fois qu'il y a des avancées, il me semble qu'il faut les saisir, parce que ça permet euh, à minima de faire progresser euh, le débat, et au besoin de corriger plus tard si nécessaire. Merci beaucoup Madame la Présidente Rabot. Madame Perrol, vous souhaitez intervenir Vous avez la parole. Euh, juste ajouter sur le fond de la définition proposée par le Sénat qui transpose directement la directive européenne. Euh, moi je pense qu'elle doit être retravaillée pour vraiment pouvoir capter justement ces géants du numérique. Il y a des dépenses de marketing qui ne sont pas incluses. Il y a la définition des utilisateurs passives, actives aussi qui doit être travaillée J'aimerais ajouter que j'espère qu'il y aura autant de motivation pour transposer la directive A6 et Axis qui seront les vraies directives qui permettront de lutter contre l'optimisation fiscale au sein de l'Union Européenne. Et je terminerai par un amendement que j'ai déposé qui a été voté à l'unanimité en commission et voté conforme au Sénat qui concerne l'abus de droit qui est passé complètement sous les radars et qui, et qui, et qui vise à euh, viser les schémas d'optimisation à but principalement fiscal et qui est une avancée majeure. Merci Madame Perrol. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Pardon, mais ça, Et je, je pas... vous invite, mes chers collègues, à écouter le ministre de manière pas respectueuse. Très subtil. Je veux juste bien préciser à Monsieur Roussel, à M. Coquerel, à Madame euh, Rabault de quoi il retourne. Nous allons adopter un texte législatif qui permettra la taxation des géants du de numérique, avec un seuil qui sera sans doute fixé à un milliard d'euros, mais ça fera l'objet des débats entre nous qui portera comme base taxable sur le chiffre d'affaires et ensuite sur l'étendue de cette taxation qui portera sur les revenus publicitaires, c'est ce qui est déjà prévu dans le projet de directive, mais également sur les plateformes numériques et sur l'utilisation des données personnelles qui sont ce qui enrichit le plus les géants du numérique. Ce projet de loi et cette disposition législative pourra figurer soit dans Pacte qui revient au Sénat à partir du début de l'année prochaine, soit dans un projet de loi de finances rectificative, tout cela n'est pas encore décidé. Mais le chiffre d'affaires qui sera retenu comme base taxable sera le chiffre d'affaires à compter du 1er janvier 2019. Et donc ça portera bien sur l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par ces géants du numérique à partir du 1er janvier 2019. Donc il y aura bien en tout état de cause une taxation des géants du numérique, à compter du 1er janvier 2019. Mais je souhaite, et vous ne seriez, je pense, pas satisfait s'il n'y avait pas dans cette Assemblée, comme nous l'avons eu au niveau européen, une, un échange approfondi sur les niveaux de taxation, sur ce qui sera inclus dans le champ de cette taxation, et sur les modalités. Mais il y aura bien, à compter du 1er janvier 2019, je le redis, une taxation des géants du numérique en France. Et je souhaite que cette taxation des géants du numérique en France, applicable à compter du 1er janvier 2019, soit un approfondissement d'un choix européen. Mais si jamais les États européens ne l'adoptaient pas au premier trimestre 2019, eh bien nous aurions une taxation nationale, comme d'autres pays l'ont décidé, en Europe et ailleurs. Car je tiens à préciser que ce mouvement qui vise à taxer les géants du numérique il est le fait de beaucoup d'États européens, une large majorité d'entre eux, mais il est aussi le fait d'autres États de la planète, comme l'Inde par exemple, qui ont parfaitement compris qu'aujourd'hui, on ne peut plus accepter que les gens du numérique échappent à une juste imposition. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je mets au voix l'amendement de suppression. 867, amendement de suppression du rapporteur avec un avis favorable du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 72, exprimé 72, la majorité est à 37 pour 40 contre 32. L'amendement de suppression est donc adopté et l'article 18 bis D disparaît. Mes chers collègues, prochaine séance demain matin à 9h30 avec la séance de questions orales sans débat. La séance est levée.